Bonjour les filles, je commence sur une superbe intonation. Bonjour à toutes. Voilà, notre direct live à Monday aujourd'hui sur le thème se réinventer en tant que centre de formation. Hop, on attend notre invité. Que ça fonctionne. Euh, tac, tac, tac, tac. Oui. oui, super. Bonjour. Bonjour, Caroline, Bonjour. tu vas bien Ça va très bien. Et toi Oui, super. Alors, les filles, il ne faut pas hésiter à nous dire si vous nous entendez bien. Ça nous permet. voilà. Ouais, J'ai peut-être mon le un petit peu de mon côté. De nous remettre un petit peu à jour. Bonjour à toutes celles qui se connectent. Bonjour les filles, bienvenue, donc je rappelle le thème « Se réinventer en tant que centre de formation » donc avec notre partenaire d'Angers qui est Caroline de Mon Atelier Beauté. J'espère que vous avez toutes passé un bon week-end. Donc vous connaissez un peu le principe de nos ADR Monday, hein. l'objectif c'est bien sûr de vous partager euh, tout simplement des expériences, des profils qui sont très inspirants, notamment bien sûr les partenaires de chez Autour du Regard et euh, bien entendu de pouvoir vous faire profiter toujours d'un petit cadeau. Donc voilà, je vous le dis tout de suite les filles, c'est important toujours de rester jusqu'à la fin avec nous, puisque euh, Caroline euh, vous fera profiter voilà des, des, des petits cadeaux, enfin on a des petits cadeaux à vous faire profiter. Donc euh, voilà pour l'intro, je vais te laisser te présenter, nous dire un petit avec peu nous. qui est Caroline, c'est parti Est-ce que déjà tu m'entends bien Est-ce que vous m'entendez bien en termes de son, il faut que je me rapproche un petit peu ou ça va bah, Tu peux toujours te rapprocher si tu veux, mais sinon ça va. Hein. C'est comme, euh, okay. comme tu le sens. Ouais. Okay. Okay. Bah, c'est vrai va. que ça fait toujours un peu plus écho quand on est un peu plus loin. Euh, c'est ça. Attends, je pense que c'est un peu sombre aussi, je ne sais pas. Non, on va ça voir. Va. Allez, merci. Sombre, c'est bon. <rire> T'inquiète, il y a la lumière. C'est parti. Ok. Euh, bonjour à toutes. Merci d'être présente aujourd'hui pour ce live. C'est une première pour moi, j'avoue. C'est mon premier live Instagram. Donc, euh, ravie de le faire avec toi, Lise. Euh, c'est Caroline, j'ai un centre de formation en Maine-et-Loire. Je fais de la formation euh, des bon, depuis déjà des années, parce qu'avant de le faire à mon compte, j'étais euh, responsable de Formation France, donc euh, dans une entreprise en tant que salariée. Donc, euh, la formation, vous allez le découvrir, mais c'est quelque chose qui a guidé euh, tout mon parcours depuis euh, depuis le début. Et... Euh, et donc, je fais de la formation en esthétique pour les professionnels ou des personnes en reconversion. Et je fais du présentiel et aussi du distanciel en e-learning. Voilà, dans les grandes lignes pour, pour me présenter. Je fais des formations autour euh, des ongles, donc tout ce qui est gel, résine, acrygel, euh, blanchiment dentaire, terre, Beaucoup de formations au niveau du regard, rehaussement de cils, teinture de cils, extension, euh, bro lift, sourcil au nez des formations corps et visage avec du lifting colombien, euh, soins visage, mais peut-être qu'on en détaillera un petit peu plus ultérieurement, mais c'est assez complet, que des choses que j'aime, que je maîtrise et que je prends plaisir au quotidien à partager. Mais oui, es, tu es esthéticienne hein, de, de métier et du coup oui. tu es très polyvalente aussi et euh, tu peux oui. le dire, hein, tu es, es souvent assez modeste, tu ne le rappelles pas toujours, mais tu as été aussi championne, oui. rappelle-nous. Championne de France, de... Cœur, tout à fait. Effectivement, je vais Oui, c'est important de le dire. Euh, c'est vrai que des fois, on n'ose pas trop parce que des fois, on peut le prendre un peu comme, euh, bah oui, les championnes de France, elle le dit. Mais en même temps, pour mes stagiaires, c'est aussi un gage de de sérieux parce que bon, quand même, même aujourd'hui, si je me présentais, je gagnerais sûrement pas. Hein, je suis peut-être hors compétition. Mais euh, ça montre qu'à un moment donné, on a su mettre l'exigence sur un point et qu'on fait les choses euh, avec passion et qu'on va jusqu'au bout. Donc, c'est un peu euh, ce qui me définit, euh, je pense, dans mon travail au quotidien. Mais oui, esthéticienne, championne de France de manucure dans mes jeunes années. Et, et puis après, j'ai travaillé trois ans sur les bateaux de croisière en tant qu'esthéticienne et spa manager. Ensuite, j'ai euh, travaillé cinq ans chez Sephora, Dix ans, chez fais tant que responsable France, formation, et je me suis mise à mon compte en 2019. Et je ne fais que de la formation, pas de prestations esthétiques. Mais ça, ça prouve, parce que tu parles effectivement que voilà, le championnat, ça a vraiment été euh, juste à un petit moment de ta vie, mais en oui. soi, ça reflète totalement ton profil, ton caractère. Tu es une femme exigeante et tu aimes pouvoir euh, connaître tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir le repartager derrière. Et oui, effectivement, c'est un gage de qualité pour euh, ta clientèle, tes stagiaires. Oui. Ouais. donc oui. euh, bravo en tout cas, il n'y a, a pas à être, euh, voilà, il faut pouvoir porter haut et fort les couleurs de ce qu'on est, oui. donc euh, bravo en tout cas pour ce joli parcours. Merci. Et toi aujourd'hui, du coup, tu rappelles un petit peu aux filles, parce que je ne sais pas si toutes, te, te, je pense que dans notre communauté, c'est vrai que ça fait euh, pas longtemps qu'on est partenaire, euh, peut-être les filles ne te connaissent pas non plus, euh, comment, rappelle-nous comment tu es rentrée dans, dans, dans le milieu de la formation. Parce que c'est vrai que quand on est technicienne, parce que, rappelle-moi, tu, tu, fais, tu fais encore de la prestat en institut ou… Non, j'ai choisi de ne pas le faire, alors pour plusieurs raisons. Déjà, un, dans la philosophie, je n'avais pas envie de former des gens à développer leur métier et moi, à côté, prendre les clientes alors que les clientes, pour moi, elles doivent aller chez les personnes que je forme. Mm -hmm. Donc, des fois, il y a une confusion auprès des particuliers. On m'appelle parce qu'on pense que je fais de la cabine, mais je préfère rediriger vers les stagiaires formés pour euh, qu'elles développent leur business. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ben, les journées font 24, que 24 heures. Et au fur et à mesure, de toute façon, si je voulais faire de la cabine, je crois que je pourrais quasiment pas en faire. Euh, mais des fois, ça me titille un peu. Hein, ça peut me manquer. Hein, quand je vois mes stagiaires travailler... Des fois, j'aimerais bien reprendre un peu les pinces pour faire une extension ou ce qu'on envisage. Donc, euh, mais voilà, je pense que c'est difficile de tout faire. Euh, et puis, la deuxième chose, c'est que j'aide mon ami aussi dans son entreprise. Il a 14 salariés, donc euh, je le consacre quelques jours par mois, et donc du coup, bah, les semaines sont bien bien chargées. Mais après, il faut le rappeler aussi au fil que c'est pas parce qu'on fait pas de d'institut à côté. Que ça veut dire que forcément, on ne fait plus rien. Hein. C'est bien aussi de pouvoir le rappeler que très régulièrement, et je suis sûre que tu fais pareil, oui. nous également, on n'a pas d'institut réel, mais on a régulièrement... Pour maintenir la main, la compréhension, pour faire des testings, que ce soit de nouveaux produits ou de nouvelles, enfin, de nouvelles pratiques, en tout cas, par rapport à ce qui se fait aussi par le biais de réseau, on va quand même prendre de la clientèle, mais ce n'est pas de la clientèle qui est régulière. Hein. Tu, peux me, tu peux me dire si oui, pas... ça va être des tests produits, des tests sur des techniques. Bon, après, j'ai toujours des amis qui sont disposés pour pouvoir me servir un peu de cobaye. On est obligé. Euh, là, enfin pas demain, mais après-demain, et après-après-demain, je suis deux jours en formation à Paris sur des techniques que je maîtrise déjà. Mais euh, voilà, c'est toujours bon de se maintenir au bout du jour et puis d'apprendre de différentes personnes. Ne serait-ce que des fois aussi dans la théorie, pas que dans la pratique, on peut maîtriser un protocole, mais dans la technique, dans la chimie, notamment en extension de signes, comment l'école fonctionne les primers, les cleansers. Si on comprend pas la science qu'il y a derrière un produit, on n'a pas la même passion à l'utiliser ou conviction. Donc, c'est important de se tenir à jour au niveau technique, mais aussi au niveau des connaissances théoriques. Totalement. Ouais, c'est vrai que je te rejoins sur, sur ce point-là. Et euh, dis-nous, alors du coup, tu parlais effectivement de, de tes, que tu es essentiellement dans la formation, mais tu, bosses, tu travailles toute seule ou tu es en équipe Aujourd'hui, je suis toute seule. Euh, c'est une, une réflexion que j'ai peut-être à, à grandir euh, Peut-être avec une personne pour m'accompagner, parce que ça vrai, quand on est seul, bah, on fait tout, tout seul. De la compta à la formation, à l'organisation de la prestation, à la commande des stocks. Ça peut être un peu, un peu dur, des fois, d'être euh, à jour dans son travail. Euh, le local que j'ai aujourd'hui serait un peu trop petit, je pense, pour avoir euh, une personne. Donc, j'ai euh, voilà des projets euh, de construction de centres de formation un petit peu plus grands avec aussi un autre projet qui justifierait l'emploi de quelqu'un, mais c'est une réflexion. Après, le métier change. Là, aujourd'hui, je fais euh, voilà, je fais ce qui me plaît. Alors, ce pas que ça ne me plaira plus quand j'aurai un salarié, mais qui dit salarié dit euh, euh, bah, la Duer, les congés payés, la mutuelle, la prévoyance, les plannings. Euh, donc, le métier va changer si demain je recrute. Donc, c'est une vraie question que je vais me poser. Est-ce que je suis en mode, euh, pas burn-out, mais prêt parce qu'on est sur tous les fronts Ou, euh, ou est-ce que je passe la seconde et puis j'y vais, je prends des risques et euh, avec les changements qui vont avec Donc ça, c'est la réflexion que je dois mener cette année. Bah, c'est vraiment top et, et, vra et je, je suis tellement contente à chaque fois d'avoir des partenaires qui soient si transparents parce que ça donne aussi l'envers du décor. Hein. Euh, c'est vrai que souvent, elles sont techniciennes. Hein. Notre communauté, elle est, elle est surtout euh, euh, une grosse majorité de techniciennes, pas forcément dans la formation il euh, y en a peut-être qui ont aujourd'hui, celles qui nous regardent ou potentiellement vont regarder en replay, ont cette envie aussi de pouvoir développer. Mais c'est bien aussi de, de donner le point de vue euh, qui n'est pas toujours euh, joli, tout rose, de centre de formation. Hein, parce que ce qui nous égaye effectivement, c'est le partage. Mais il y a aussi tout ce tracas qui va être, et tu parles effectivement du... Oui, tout ce du... qu'on ne voit pas, en euh... fait, dans un iceberg, c'est toujours la partie immergée. On voit toujours le côté joli, mais derrière, il y a toujours aussi beaucoup d'embûches, de, de difficultés. et Il faut être préparé. Mon ami ayant quasiment 14 salariés, je vois ce que c'est que de, de manager les gens. Et euh, quand on est manager salarié, c'est encore différent que, euh, que à son compte. Parce qu'après, il faut payer euh, le salaire tous les mois avec les charges qui vont avec. Donc, euh, il faut que tout ça, ça soit viable sur le long terme. Donc, euh, voilà. Puis après, ce n'est pas forcément toujours euh, courir à faire toujours plus grand. Enfin, c'est vraiment une réflexion euh, personnelle que je dois mener. Pourquoi toujours se développer plus Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une certaine stabilité qui doit se trouver entre euh, le pro qui fonctionne bien, voilà, et puis après il y a aussi le personnel parce que bah, faut garder du temps aussi un peu pour soi, ce qui doit être aussi ma priorité 2023. Euh, <rire> Mais c'est pas évident, hein Non, c'est pas évident. Et puis je me dis qu'un salarié me permettrait peut-être d'avoir un peu plus de temps pour moi aussi. Quelque part, ça peut être la solution. Euh, à la situation, parce que voilà oui. personne elle au candidat <rire> ah bah ça c'est bien tu, tu ouvres euh, en tout cas un poste donc euh, voilà, il ne faut pas <rire> hésiter et là on a Elodie euh, Malakara qui euh, nous dit oui je suis en démarche, j'attends le retour de la directe, votre live tombe à pig et bah ça on est contente du coup que notre live euh, soit euh, vraiment dans votre, euh, bah, dans vos projets il faut pas hésiter, Elodie, si vous avez des questions à poser justement à Caroline, elle sera un plaisir de, de vous répondre. Bien entendu, bonjour à toutes celles qui viennent donc d'arriver. Et euh, donc, dis-nous un petit peu, euh, décris-nous, alors je ne sais pas si on peut le dire sous forme de semaines ou de mois, raconte-nous un petit peu comment se passent euh, tes semaines ou tes ouais, mois euh, en centre de formation Là, je... Oui, je vais peut-être partir pour euh, un mois type, ce qui serait plus révélateur sur, euh, sur le long terme. Euh, déjà, je me garde une semaine administrative par mois. Donc, euh, elles sont déjà déterminées pour euh, sur chaque semestre, en fait. Je règle une semaine dans mon agenda pour euh, m'organiser. Et après, je par semaine deux jours d'administratif. Donc c'est une semaine par mois plus deux jours par semaine. C'est beaucoup, hein? Donc on... oui, c'est beaucoup d'admin. C'est le prix pour être à jour et faire de, du travail de qualité aussi, parce qu'on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière pour pouvoir préparer des formations. Déjà, ne serait-ce que de répondre donc dans cette semaine administrative, ça va être répondre à toutes les demandes de formation. Et aujourd'hui comme on est présent sur divers réseaux, on peut, il bah, faut checker ses messages sur Insta, sur Facebook, sur TikTok, sur son site web, sur son téléphone, donc après, voilà, il faut, faut gérer tout ça pour répondre rapidement aux gens. On est dans un monde d'instantanéité et des fois, on se rend compte que si on a attendu trois ou quatre jours pour appeler quelqu'un, il a déjà booké sa formation avec quelqu'un d'autre, alors que c'est un vrai projet qui détermine l'avenir, mais les gens euh, prennent des choix très très rapidement quand même. Donc, il faut être réactif. Donc euh, C'est aussi pour ça que je me garde autant de temps d'administratif pour ne jamais être en retard sur euh, mes messages. Il peut y avoir la compta, la gestion des stocks sur cette semaine-là. Euh, préparer aussi euh, la semaine qui arrive ou les semaines qui arrivent en termes d'impression de support, d'impression de, de certificat, des émargements, toutes ces formalités administratives qu'on doit euh, faire autour d'une formation et puis traiter le mois qui vient de s'écouler aussi, parce qu'une fois qu'on a fini des formations, il y a encore d'autres formalités administratives, euh, enfin en tout cas en fonction de, de du niveau qu'on se donne, parce qu'on n'est pas tous obligés de le faire, mais euh, des attestations de présence, ce genre de choses, euh, récolter les avis des stagiaires également, à chaud, à froid, donc ça, ça prend du temps. Donc cette semaine d'administratif, elle est principalement faite pour ça, pour aussi travailler sur des nouveaux projets, euh, moi partir en formation ou créer un nouveau module de formation ou améliorer. Il y a beaucoup, beaucoup d'améliorations continues, parce que le monde de la beauté évolue. Et euh, bah, dernièrement, euh, j'ai amélioré le module réhaussement et teinture de cils avec euh, les pads L que vous avez, qui, qui sont top, que j'ai testées, euh, avec la teinture euh, mélangée dans la phase 2 euh, de la lotion. Euh, de rehaussement, le rehaussement des sites du bas. Donc tout ça, c'est des techniques qui prennent du temps en termes de testing, de validation, de rédaction de contenu, et puis de mise à jour aussi sur ma plateforme de site en ligne. Euh, parce que bah, comme je suis toute seule, c'est moi qui filme, qui monte, euh, <rire> qui fait tout. <rire> Donc euh, voilà, cette demande administratif, elle est faite pour ça et j'en ai pas assez. Mais bon, il faut quand même euh, se garder euh, du temps de prestation parce que bah, sinon il n'y a pas de chiffre d'affaires qui, qui, qui, qui alimente euh, la machine. Et puis et puis comme je vous disais, j'aide aussi mon ami un peu dans son entreprise, donc, donc voilà, qui est lié aux toute autres activité, c'est dans les panneaux solaires et performance de, de l'habitat. Donc mais il y a de l'activité aussi en ce moment par rapport à l'actualité. Ah j'imagine. Alors là oui. du coup on a Elodie qui te pose une différente question. Avez vous suivi donc une formation pour savoir transmettre votre savoir faire ou savez vous déjà le faire? Alors un peu les deux, c'est-à-dire que moi j'ai toujours depuis le démarrage de ma vie active, j'ai toujours eu un lien avec la formation. Quand je travaillais sur les bateaux de croisière, tous les soirs une fois qu'on avait fini la cabine, on était en formation avec le manager et rapidement il m'avait inclus un peu dans la boucle parce que bon déjà j'avais des meilleurs taux de vente que mes collègues ou plus précis dans les protocoles, donc fallait s'assurer que tout le monde travaille pareil et que tout le monde augmente les ventes. Donc déjà, j'étais un petit peu inclus dans des euh, sketchs de vente ou, euh, ou perfectionnement de protocole. Après, chez Sephora, euh, j'avais envie de former mes équipes quand j'étais manager, mais j'avais pas le temps. Et c'était pas ce qu'on me demandait de faire non plus. Il fallait faire du chiffre, du chiffre, du chiffre. Et donc, du coup, j'étais assez frustrée à un moment donné de ne pas euh, proposer une, une vente de qualité. Euh, pour moi, euh, acheter une crème à 300 euros... Euh, on ne doit pas avoir le, la même présentation qu'une crème à 20 euros. Donc euh, j'avais envie de former mes équipes pour que le discours aille avec, mais j'avais pas le temps. Et évoluer chez Sephora à la formation, c'était forcément de Boulogne à Paris. Donc moi, ce n'était pas mon projet de vie. Et c'est comme ça qu'après, j'ai eu mon poste de responsable formation France chez Produo. Donc euh, à l'époque, c'était en province, donc ça m'allait très bien. Et euh, j'ai eu une formation de formateur quand j'ai pris ce poste-là. Donc euh, pour répondre à la question, c'est un peu inné. En plus, mon père est un Mes st sœurs sont un stit. Il y a un peu de la fibre pédagogique. Ouais. Euh, mais j'ai néanmoins eu une formation de formateur. Et ça n'a pas été la seule, d'ailleurs. J'en ai eu d'autres, euh, notamment des fois sur euh, comment prendre des notes synthétiquement, sur un paperboard pour que les gens comprennent bien. Euh, il y a beaucoup de méthodes Ludo ludopédagogiques euh, dont il faut se mettre à jour pour, euh, pour pouvoir transmettre. Parce que c'est vrai qu'il y a une différence entre savoir-faire et transmettre. Et mettre les gens à niveau. Mais si on a envie, on n'y arrive Après, il faut toujours se remettre en question et Totalement. se dire la prochaine fois comment je peux faire mieux. Totalement. Alors nous, c'est vrai que dans notre dans notre offre, on fait, on accompagne également pas mal de, de techniciennes qui veulent se voilà, devenir formatrice. Et c'est vrai que quand on commence, on ne sait pas trop comment faire. Alors, bon, bien sûr, ça passe par d'abord avoir un beau euh, support pédagogique pour mmh. que voilà on puisse bien décanter tout ce qu'on a besoin de transmettre. Mmh. Après, de toute manière, il faut savoir que ces supports, en règle générale, ils évoluent mmh. aussi. Ils évoluent puisque, okay. de toute manière, euh, la première formation que vous faites, à l'instant T, ne sera pas la même que vous ferez dans 10 ou 20 formations, puisque mmh. les euh, stagiaires, en tout cas les élèves, vont poser, vont être très différentes et vont poser des tonnes de questions très différentes. Mmh. Et là, ça vous permet de mettre le doigt sur potentiellement des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Tout Donc, aussi, il faut, ne faut, faut, faut pas avoir trop d'appréhension à se dire « ah là là, euh, il faut que tout soit parfait. Bien sûr que tout doit être parfait, bien entendu, parce qu'on doit connaître tous les tenants et les aboutissants. Mais voilà, s'il y a des choses qu'on ne sait pas, et ça c'est vraiment euh, ce que j'aime pouvoir partager aux futures formatrices, c'est que même s'il y a quelque chose que vous ne connaissez pas tout de suite, c'est important tout de même de rester euh, transparente avec son élève et que potentiellement parce que c'est une nouvelle tendance euh, ou euh, peut-être un domaine que vous ne connaissez pas mais que vous avez entendu parler, c'est important d'être euh, très très honnête en disant bah, « Écoute, là, je ne sais pas, mais euh, je vais me renseigner et je reviens vers toi après. » Donc Tout à fait. Euh, Il n'y a pas de mal à ne pas savoir. On ne peut pas avoir la science sans ça C'est difficile, ça va tellement vite, il y a tellement de nouveautés mais c'est ça aussi qui nous fait progresser on prend note on se renseigne par contre voilà le conseil que j'ai à donner c'est toujours revenir vers la personne avec la réponse à la question on n'a pas à instanter. exactement ah oui oui pour, pour ne pas oublier oui. exactement ouais super donc ça merci Elodie j'espère que ça répondra un petit peu à vos questions n'hésitez pas les filles si vous êtes aussi sur un projet d'ouvrir un centre si c'est quelque chose qui vous plairait de poser bah, voilà, toutes vos questions à Caroline et bienvenue à tous celles qui euh, viennent de se connecter. Alors donc, euh, on parle donc de stagiaires. Comment tu fais d'ailleurs pour attirer euh, de rien, Elodie euh, comment, tu fais attir... ah, je recommence. comment tu fais pour attirer de nouveaux prospects, de, de nouvelles élèves comment, comment tu t'y prends Alors, euh, vraiment, c'est du digital quasiment à 100% avec mon site internet qui est plutôt bien référencé, que j'ai créé moi-même. Euh, J'ai un blog dans mon site internet, donc bah, plus je le tiens à jour, plus aussi euh, mon site bouge. Donc, Google aime bien et me propose bien. Euh, mais historiquement, c'est vrai que mon site, je l'avais créé déjà, je crois, en 2014. J'étais salariée parce qu'à l'époque, mon atelier beauté, c'était juste un blog pour donner des conseils à qui voulait bien les écouter. Euh, J'avais déjà cette vocation de transmettre des conseils beauté. Et, mais c'était rien de professionnel, hein. plutôt, euh, voilà, euh, je l'avais fait en site parce que je n'aimais pas trop le format blog. Le blog, c'est assez, euh, on voit l'article qu'il y a, mais celui qu'on a écrit il y a un an, on ne le voit plus. Parce que le site, on peut bien l'organiser en anglais, donc je voulais un peu comme une bibliothèque beauté pour, euh, pour les femmes, qu'elles puissent trouver plein de conseils. Donc déjà, il est hyper enrichi depuis des années, donc j'ai un bon référencement naturel par, par mon site. Je suis sur euh, beaucoup de réseaux sociaux, donc bah, Instagram, Facebook, j'ai une chaîne YouTube, là d'ailleurs où j'ai le plus d'abonnés. Euh, j'ai TikTok, mes stagiaires m'ont converti à TikTok. <rire> non mais je suis. Euh, je ne sais pas trop encore quoi faire sur TikTok, c'est euh, un peu nouveau, mais, mais j'aime bien. Au final, je ne regrette pas. J Intéresse LinkedIn, donc je pense que cette visibilité et le Google My Business. Euh, si vous êtes professionnel et que vous n'avez pas de fiche Google, déjà, la première des choses à faire, c'est de créer votre profil Google My Business. Google adore qu'on utilise des produits Google et du coup, on apparaît bien dans les moteurs de recherche. Et, euh, et donc, vraiment, le maximum du trafic, c'est ça. Je fais un petit peu de prospection, mais pas tellement parce que j'ai pas le temps. Et, euh, et puis après, le boucle à oreille. Beaucoup de mes stagiaires, si elles ont une autre formation à faire, en général, mis à part si elles veulent utiliser leur CPF, parce qu'aujourd'hui, je ne prends pas le CPF, euh, elles, vont, euh, elles vont revenir chez moi si ma formation est chez moi. Donc, c'est plutôt de la fidélisation bouche à oreille. Ah, c'est vrai que le CPF, c'est une bataille en ce moment pour mmh. hein, les de formation. Hein. Mmh. Mais du coup, ça ne mmh. veut pas dire qu'il voilà, y a des personnes aussi qui souhaitent investir de façon personnelle et qui euh, donnent de des formations. De façon personnelle, et puis oui. quand bien même le CPF n'est pas euh, actif, en tout cas à aujourd'hui chez moi, peut-être demain, on peut toujours être financé en fonction de ses opos, il peut y avoir des financements, donc il faut pas euh, être bloqué sur le CPF parce qu'en tant qu'employeur, on cotise. Et si vous ne récupérez pas ces fonds à la formation, ben, c'est perdu. D'une année sur l'autre, ça ne se cumule pas. Donc, euh, chaque année, il faut que vous caliez une formation pour utiliser euh, votre euh, le, le, le fond que vous cotisez au FAFCA. En général, c'est le FAF, mais euh, des fois, il y a des exceptions et c'est pas le, le FAFCA. Voilà, c'est un, hein. un droit que vous avez les filles. Ouais. Donc, euh, pourquoi euh, s'en priver ça C'est vrai que parfois, c'est un petit peu contraignant justement par rapport à tout ce qui va être administratif. Mais voilà, ouais. se former, c'est très, très important pour que vous puissiez continuer à garder un certain niveau d'expertise, euh, pour que vous puissiez aussi, ouais. euh, euh, tout simplement, attirer de nouveau la clientèle, ouais. euh, voilà cette curiosité. Et, euh, et du coup, bah, c'est très intéressant parce que ça, ça donne l'optique de la... Question suivante, parce que autant on a besoin en institut d'attirer de la clientèle et de renouveler un petit peu sa carte, mais en centre de formation aussi. Oui. Et donc, si, euh, vas-y, ouais. raconte-nous un petit peu, euh, bah, un petit peu bah, ce qui s'est passé pour toi ces derniers temps. En termes de nouvelles prestations, peut-être pour se réinventer Oui, oui. oui euh, voilà. Alors, euh, c'est... Dernier temps, j'ai sorti une nouvelle formation que j'ai appelée « Soins visage signature euh, ». J'avais envie d'intégrer euh, la technologie du needling que tout le monde un petit peu euh, entend parler. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu vocation de faire des choses dans les règles de l'art. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Euh, vous voyez, j'ai introduit où je faisais du blanchiment dentaire. Ça fait partie des formations que je fais le plus mais de façon légale, parce que euh, il n'est pas dit de mettre la clé sous la porte. Et on peut faire de très belles choses euh, de manière légale. Il faut juste bien savoir le faire et avec les bons les bons produits. Donc, pour le needling, c'était un peu pareil. Et donc, euh, aujourd'hui, en France, le micro-needling n'est pas autorisé pour euh, les pour les personnes non diplômées de la médecine, mais il y a le nano-needling. Donc, ça reste une qui est intéressante, et du coup, j'ai ouvert le champ des possibles en démédicalisant un petit peu le protocole. Je voulais pas quelque chose de trop plastique. Déjà, on doit porter des gants, etc. Donc, comment autour, on peut apporter du bien-être à la cliente avec le résultat, le côté un peu cocooning. Donc, c'est un soin de visage qui aborde la technologie needling ou nano ou micro en fonction de ce qu'on souhaite faire et de ce qu'on peut faire. Et puis aussi de la technologie LED qui est ultra efficace, surtout après justement une technologie de living. et en, en couplant avec un massage visage avec les rollers, ou achat, donc en utilisant de la lithothérapie pour avoir un côté un peu plus holistique aussi donc c'est un soin du visage qui est complet c'est pour ça que j'ai appelé ça la prestation soin visage signature, l'objectif c'est de vous apporter des clés pour offrir encore plus de résultats on va obtenir aussi grâce à vos produits, parce que j'avoue, ils sont top. Euh, c'est flagrant le résultat qu'on a après une séance, mais aussi grâce à un bon protocole qui va vous différencier aussi vis-à-vis -vis de la concurrence. Pour avoir, euh... Et puis, plus on a un résultat en son visage, plus on va développer sa revente aussi, parce que la cliente, si elle voit vraiment une différence au niveau de sa peau, elle va se dire, euh, bah, c'est bon, vais, euh, je lui fais confiance par rapport à, au diagnostic et à la prescription que vous pourrez avoir. Donc ça, c'est nous. Nouvelle... Nouvelle formation qui est passionnante. Moi, ce que je préférais faire quand j'étais esthéticienne, c'était les soins visage. Transformer la peau de mes clients, ça a toujours été un vrai plaisir. Soins visage, j'ai lancé la formation euh, comment créer son site internet et aussi euh, se développer sur Instagram. Donc ça, c'est vraiment des choses très récentes. Et il va venir euh, prochainement l'épilation au fil, euh, qui va être intégrée, massage aux pierres chaudes. Et puis, d'autres projets, mais peut-être plutôt pour 2024. Alors, j'en regarde un peu sous le coude. <rire> c'est super. Mais il faut se réinventer. Il faut se réinventer. Mais pourquoi mmh. Dis-nous pourquoi, du coup. Parce que... Pourquoi euh, C'est vrai qu'on pourrait se poser la question du pourquoi toujours en faire plus. Euh, parce que des fois, ça me manque aussi. Une pré... Le massage aux pierres chaudes, c'est quelque chose que je faisais quand je travaillais en spa. Et, euh, et j'ai envie euh, voilà, de, de me diversifier, déjà pour me faire plaisir. Et puis, peut-être pour euh, ouvrir le champ des possibles euh, à mes stagiaires. Euh, mais à un moment donné, c'est vrai que je vais saturer, sauf si je recrute, parce que quand on, quand je fais mon planning, bah, si j'ai trop de formations, à un moment donné, bah, je vais proposer la même formation deux fois par an, par exemple. Enfin, j'exagère, mais soit effectivement, je m'arrête là, <rire> soit je vais me faire aider pour pouvoir en proposer plus souvent. Parce qu'après, on est limité au niveau du calendrier. Mais pourquoi Déjà pour me faire plaisir parce que bah, mon métier, c'est ma passion et, euh, et c'est offrir de la diversité à mes stagiaires. Mais par contre, je fais de la formation que dans les sujets que je maîtrise. Ça paraît évident, mais euh, ce n'est pas toujours le cas euh, et que j'aime. Si par exemple, ça m'est arrivé de tester des soins que je n'ai pas aimés et j'ai pourtant payé une formation, je me suis déplacée, je ne l'ai pas mise en route. Okay. Parce que peux si je ne suis pas convaincue, euh... je n'ai pas envie que mes stagiaires dépensent des sous. Si déjà, moi, je ne suis pas convaincue, je sais que ça ne va pas le faire derrière. Et pourtant, c'est des choses qui sont tendances, qui cartonnent. Je suis sûre que je pourrais les vendre, hein, ce n'est pas le souci. Hein. Mais je ne suis pas en adéquation avec euh, certaines choses, des fois. Et tu peux, nous... tu peux nous citer quelle formation, du coup, pour être transparente Bah, moi, bah, pff... ouais, c'est un peu délicat quand même. Bon, après, <rire> bah, c'est bah, fait... un peu trop invasive au niveau du visage ou du corps ou c euh... ouais, des, des fois je trouve qu'il faut faire attention à pas sous l'envie d'avoir un résultat immédiat mm -hmm. des fois on perd l'effet de long terme mm -hmm. et, euh... et quand on fragilise des cellules ou des adipocytes ou avec des techniques un peu invasives bah, on est content sur le moment et puis on se rend compte que bah, plus tard euh, on développe euh, par exemple d'autres réserves de graisse qui elles seront indélogeables après parce qu'on a fait une technique qui était un peu trop invasive à la base. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important d'avoir la connaissance derrière la pratique. Bien sûr, mais là, je te rejoins tout, totalement et, et j'arrête pas de parler de ça, même à travers le micro-needling, mm. c'est qu'aujourd'hui, pourquoi on a toutes ces restrictions C'est parce que de multiples techniciennes ont travaillé en faisant des choses beaucoup trop fortes mm. et euh, qui se rendaient pas compte, puisqu'elles n'avaient pas tous les tenants et les aboutissants, euh, oui. elles se rendaient pas compte qu'elles pouvaient traumatiser la peau. Donc tout. Ça au même principe. Donc, je suis d'accord avec toi. Le, les compétences, le parcours de la technicienne est très important. Et la formatrice aussi qu'on choisit, hein, puisque bah, oui. pour le coup, elle va elle va vous donner. Si elle-même, elle est experte dans son domaine, elle est censée vous donner bah, tout, tout son savoir. Donc, oui, euh, merci, merci pour cette transparence. <rire> Super. Et euh, justement, tu parles de... de, de prestations, signatures, ça c'est un mot qui me parle bien parce que moi j'adore tout ce qui va être personnalisé et ça c'est vraiment notre politique aussi euh, vraiment travailler des, des, des, des services 100% personnalisés et c'est ce qui va faire aussi notre, notre plus par rapport à la concurrence donc dis-nous, quels sont les avantages à venir se faire former avec toi Karine oui Alors, euh, bah, c'est ce que je dis un petit peu quand j'ai les gens au téléphone qui ne me connaissent pas, c'est déjà euh, je suis esthéticienne de métier et bon, malheureusement ou heureusement, j'ai 20 ans d'expérience. Alors, c'est un atout pour vous, mais ça veut dire que moi, j'ai déjà 41 ans. Ouais. <rire> mais bon, c'est un avantage de vous partager que ça. C'est un avantage l'âge pour la femme. Oui, oui, oui. oui. Bah, ça, de toute façon, hein, euh, comme je dis aussi, euh, vivre, c'est vieillir ou vieillir, c'est vivre. Mais voilà, on se rassure comme on peut. Merci. <rire> euh, donc, bah déjà, je suis diplômée d'esthétique de métier. C'est vrai que j'ai un parcours qui a été euh, toujours dans l'esthétique, que ce soit en spa, en parfumerie, en tant que bah, formatrice pour une marque. Donc euh, c'est divers et varié, et je vais aussi avoir le côté praticienne, que commercial, que qu'un petit peu marketing, euh, grâce à mes expériences. Je ne forme que en petits groupes, donc en fonction des formations, ça peut aller jusqu'à cinq en onglerie, mais par exemple en sprétane, ça va être deux ou trois. Euh, sur tout ce qui est regard, c'est maxi 4 parce qu'il faut mettre les gens à niveau, et on a une responsabilité vis-à-vis -vis de ça. Donc, s'il y a trop de monde, bah, le temps qu'on fasse le tour de la salle, il ne faut pas qu'il s'écoule plus de temps de temps. Donc, euh, voilà, petit groupe, avec des formations très complètes, euh, je partage à chaque fois tout mon savoir, parfois un peu trop, parce qu'on finit jamais à l'heure chez moi, <rire> ça, ça veut faire partie de mes axes de progrès. Euh, c'est toujours convivial et, euh, et les gens peuvent aussi rester manger sur place, donc du coup on partage des moments plus officieux où les conversations se mêlent et euh, peuvent dériver sur plein de sujets, sur comment on matricule ou voilà des conseils divers et variés que j'ai pu euh, vivre avec euh, mon parcours. Donc c'est toujours des moments très intéressants, les moments off. Les avantages à se former chez moi, c'est que bah, vous êtes sûr de travailler avec des projets de qualité. Euh, je m'attelle vraiment à choisir des fournisseurs qui soient, euh, qualitatifs. Le prix est forcément un facteur, euh, mais d'abord, ça va être la qualité. Après, euh, voilà, je veux pas non plus me faire escroquer. Euh, dans, dans le sprintage en ce moment, on voit pas mal de, d'escroqueries. <rire> je, je sais pas si je devrais le dire, mais ça me tient à cœur. Mais c'est un peu, vous faites pas escroquer! 30, 30, 30, parce que ouais. les filles ne savent ouais, pas. Ouais, quand il y a un business qui arrive, il y a, il y a toujours des petits malins qui se mettent dedans. Et bon voilà, donc euh, je veux pas payer plus, plus cher qu'il ne faut, mais en même temps, ma priorité, ça reste la qualité. Je sais pas si ça a du sens ça que j'attends. Non, mais alors, moi j'ai envie de taille même un peu plus loin. Comment tu les comment tu les trouves Enfin, comment arrives à les sentir ces escrocs Comment c'est Bah déjà, faut aller au congrès de l'esthétique. Hein. <rire> mais c'est vrai qu'il faut s'y connaître. Parce que et c'est là où euh, où la connaissance rentre en compte c'est euh, par exemple euh, bah, une lampe de blanchiment dentaire si on voit qu'elle est sur quatre branches au lieu de 5 bah, elle n'est pas en normes CE mais ça si on ne sait pas on ne sait pas donc on va acheter un truc sur Amazon ou AliExpress à pas cher et on se dit ah bah celle-ci elle n'est pas chère, elle est top bah oui mais elle n'est pas aux normes CE donc euh, et il y en a qui vendent ça à Paris euh, sans scrupule donc ça ça me fait mal au cœur mais euh, mais c'est ce qui bon, fait la différence. J'espère que ces fournisseurs-là m'entendent pas. <rire> mais bon, bah, après aussi c'est bien de parfois on se rend pas forcément compte hein, de l'impact qu'on peut apporter. Donc moi euh, je oui. trouve que c'est toujours bien. Et puis euh, on est respectueux aussi, euh, voilà, de nos consoeurs, de nos confrères, euh, quels oui. qu'ils soient. Mais voilà, l'objectif ici c'est vraiment de partager. Toi en tant que Caroline, ton oui. expérience. Donc oui. voilà, la transparence, elle est, elle est vraiment la bienvenue. Donc la laquelle... euh, on... qualité ça va être ma priorité. Ça, c'est la priorité plus... numéro un pour choisir un fournisseur. Donc, je les teste. Alors, après, comment je suis au courant Bah Déjà, avec l'expérience, on, on connaît les marques sur le marché. Il y a, les, euh, il y a le congrès d'esthétique de aussi. Il y a être abonné à la presse professionnelle. Et puis, euh, bah, suivre des comptes sur Instagram. Des fois, les découvrir par Internet. Donc, il y a une certaine veille aussi qui se fait. Très clairement, ça prend beaucoup de temps. Euh, et puis après, il y a la phase de testing, euh, quand on a un peu un coup de cœur visuel ou par rapport à une plaquette commerciale, il ben, faut d'abord tester avant de lancer en formation un produit. Donc euh, voilà un peu comment je fonctionne. Quand le partenaire euh, est français, c'est mieux, mais ce n'est pas forcément le critère rédhibitoire Mais un contact humain, c'est top. Et euh, quelque chose qui me tient aussi à cœur et que j'apprécie chez vous, c'est la façon de vendre que aux professionnels et pas aux particuliers. Donc, je trouve que ça donne encore beaucoup plus de professionnalisme à mes stagiaires d'avoir des produits que la cliente ne peut pas acheter comme elle veut. Vraiment des différenciantes. Donc, ça, ça va être mieux. Que, que tu, sais, tu, tu, tu portes le doigt vraiment sur quelque chose qui est euh, sur lequel on a eu beaucoup de réflexions parce que. Euh, je, par, je me permets de faire juste un petit. Euh, un petit détour, c'est que euh, c'est vrai par rapport à cette situation Covid, etc. Bah, on a tous été impactés, hein. Forcément, donc on se dit bah comment on peut renouveler et euh, justement ouvrir, euh, ouvrir nos produits aux particuliers. Ça a été, euh, je suis honnête, ça a oui, été ça. Euh, un sujet. s'est dit pourquoi pas effectivement ça nous permettrait voilà de toucher une nouvelle cible, etc. Mais euh, voilà, l'objectif c'est de, aussi de permettre à nos clientes d'être euh, de, de pouvoir être les plus possibles, de pouvoir être des références en technicité. Et c'est vrai que si on commence à ouvrir au grand public, bah, du coup, il y a déjà une certaine part de, de concurrence, je trouve, un petit peu déloyale. Et, euh, et aussi, bah, pour le coup, un produit qu'on retrouve un peu partout, bah, effectivement, je trouve que ça perd un peu de son professionnalisme. Oui. D'où le fait qu'on a jamais passé le cap de oui. donc ça c'était important de, de nous le dire bon, merci d'avoir d'avoir mais c'est peut-être bien parce qu'il y a des marques des fois qui ont ouvert les vannes par rapport bah ben, voilà effectivement c'est une un marché euh, et puis qui revient en arrière mmh. donc à un moment donné c'est peut-être que euh, c'est peut plus logique, dans la philosophie. Exactement. Être, euh, que, euh, Exactement. Euh, Exactement. Un valeur. Et euh, on va tenir le oui. bout, euh, effectivement. On va essayer d'aller jusqu'au bout sur cette politique. Hein. Parfois, malheureusement, oui. les choses peuvent toujours changer. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Et on, on a plaisir, en tout cas, à ce que nos clientes aient cette... Euh, euh, cette privatisation on va dire hein, cette, euh, mmh. cette façon d'être les seules à pouvoir accéder à, à nos produits donc ça c'est génial et du coup pour terminer un petit peu parce que là on est déjà euh, les filles euh, à 45 minutes bientôt de, de live c'est super hein, c'est vraiment génial mais dis nous un petit peu bah, quels vont être tes projets euh, pour euh, pour ces années parce que je vous rappelle oui. il y a toujours le petit cadeau aussi donc c'est pour ça les filles elles ah, attendent oui. <rire> J'aimerais, je, je, euh, euh, euh, je suis en train de réfléchir à, à un nouveau local, donc à créer mon centre de formation, enfin là, tout près, juste à côté, en fait. J'ai une belle pelouse <rire> pour agrandir, pour euh, voilà avoir euh, plus d'espace, peut-être aussi dans l'objectif d'avoir. Euh, une personne en plus dans l'équipe parce que bah, recruter c'est bien, mais après faut mettre les gens dans des bureaux, faut avoir des espaces de travail, donc il faut que le local soit adapté par rapport à ça. Donc, euh, premier projet. Deuxième projet, c'est obtenir mon Calliope. Euh, je suis en cours d'être Calliope, donc pour que vous ayez encore plus de financement à la formation. Et puis, être Calliope, euh, de toute façon, la réflexion, elle, est, elle se faisait même avant le financement. J'avais envie d'avoir ce label qualité pour que mes stagiaires euh, soient encore plus confiantes comme elles m'appellent. Parce qu'aujourd'hui, en France, je sais pas si au Luxembourg, vous êtes un peu touchés. Il y a beaucoup de gens qui se mettent sur le marché dans la formation sans faire même les démarches administratives pour avoir le droit de former, bah, notamment le numéro de déclaration d'activité à la TAPI. Euh, donc, et Calliope, je trouve que c'est un gage de qualité supérieure. Aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire. Il y aurait des bruits de couloir euh, comme quoi ça va être obligatoire de toute façon pour former, donc au moins le jour où ça le serait, ah bah, je serai prête. <rire> donc ça, c'est euh, un grand point. Nouveau local, Calliope. Peut-être euh, donc recrutement du coup, et puis euh, des futurs projets formation, mais j'en dis pas plus. Et j'aimerais idéalement que toutes mes formations en présentiel, quasiment toutes, soient disponibles en à distance en e-learning. Parce que quand les gens viennent en présentiel avec la formation existe en e-learning, je leur donne gratuitement accès au e-learning. Comme ça, ça leur permet de réviser euh, tout ce qu'on s'est dit et tous tout les protocoles. Donc ça, elles apprécient parce que des fois, elles sortent un petit peu en stress en fin de journée ou en fin de semaine en se disant « Oh là là, mais comment je vais faire sans toi <rire> ?» Et là, je leur dis bah, « Mais si, ça va continuer, mais, mais euh, derrière un ordinateur. » Mais par contre, c'est pas encore possible pour toutes les formations. Donc ça, c'est le projet. On ouais, est en train de travailler justement sur les euh, sur les futures formations oui. qui vont aboutir. Oui. Mais et, du coup, c'est très important parce que comme tu dis, ça permet de faire un accompagnement et qui, et qui te permet toi aussi d'être un petit peu plus sereine. Oui. Hein, parce que, voilà, du coup, elles vont aller chercher l'information, euh, voilà, par le biais, justement, du, du oui. digital, et voilà, s'il leur manque un doute, elles reviennent vers oui. toi directement. Donc, c'est vrai que l'e-learning, alors, euh, c'est 2020 enfin, par rapport au COVID, hein, ça a été euh, quand même euh, la tendance du marché dans la formation c'est un petit peu brisé hein. mais finalement on se rend compte que pour nous en hein, tant que formateur centre de formation, surtout quand on est seul comme toi oui. hein, Caroline et bien ça, a un, ça a un côté qui est très important, donc qui est un, un soutien important puisque ça nous permet de générer un petit peu plus de temps oui. euh, pour, pour faire autre chose donc, euh, moi je l'ai on... développé euh, c'est grâce et à cause du Covid hein, que j'ai commencé le e-learning et euh, je trouve que que ça me donne beaucoup de soutien par rapport au présentiel euh, c'est pas forcément je ne le travaille pas suffisamment je pense mais euh, au moins voilà, les gens qui sont en présentiel si la formation existe en e-learning elles y sont accès et les gens qui se forment en e-learning si vraiment ils n'y arrivent pas mais bon après moi je les suis quand même au téléphone par visio, par whatsapp euh, envoie photos avant après je fais des correctifs donc c'est pas juste elle, elle prend sa formation et elle n'entend pas parler de moi hein, pas du tout mais si malgré mon aide à distance, elle n'y arrive pas, elle sait qu'elle peut venir en présentiel sans repayer toute sa formation. Il y aura juste ouais, le complément s'il y a une différence de prix. Mais euh... mais donc, je trouve que ça fait euh, un bon lien entre les deux. Et ça nous force à encore plus structurer notre travail. Parce que quand on propose un produit à distance et qu'on n'est pas là, il faut se dire, faut penser à tout dire. <rire> et là, je me rends compte, par exemple, que ma formation blanchiment dentaire elle dure 9h30 en e-learning, alors qu'en présentiel, c'est une journée de 7h. Donc, euh, ça, ça peut être très, très qualitatif en fonction du centre de formation que vous choisissez. Super. Et là, du coup, pour euh, terminer... Alors, Carole... Alors, il y a Audrey Zizou qui dit que Caroline est une super formatrice. Donc, ça, c'est super chouette. Ah, merci. Merci, Audrey. C'est toujours... Euh... Bah, c'est oui. motivant aussi, hein, les compliments comme ça. Ça fait du bien. Mmh. C'est bienveillant. Donc, merci pour ces retours... Euh... Et puis, on a Elodie qui faites vous les accompagnements à distance pour devenir formatrice, car je suis proche de Marseille. Alors, si je peux me permettre, c'est vrai qu'Elodie, nous, on a tout un procédé hein, d'accompagnement pour les formatrices, hein, qu quel que soit leur niveau hein, d'expertise, si elles démarrent. Euh, donc, c'est des, euh, des formations qui sont sur six mois, un an, voilà, qui nous permettent. Euh, au bout du compte bah, de tout simplement vous donner toute la capacité et euh, eh bien de d'accueillir de, des stagiaires donc bien évidemment et puis après vous avez le lien à travers tous nos partenaires comme Caroline qui sera se euh, notamment un plaisir de vous guider euh, hein, caroline toutes les oui. filles qui ont des questions comme ça Avec plaisir. en tant que Avec c'est vraiment à travers notre communauté, c'est de pouvoir aussi vous aider. Moi, je suis la première à dire que dans mon parcours professionnel, je me suis sentie souvent très très seule. Mmh. Et, euh, et pourquoi Ou alors, on aime mettre... Et merci aux réseaux sociaux aussi de nous permettre cette mmh. proximité. Hein, donc, euh, euh, voilà, l'objectif, c'est bien sûr de pouvoir vous aider dans, ouais. dans la manière du possible et de vous mettre en relation aussi avec des profils qui pourront euh, faire mouche et euh, mmh. vous permettre aussi d'être en action. Ça, c'est important. C'est mmh. Elodie, là, pour le coup, peut-être que vous ne savez pas comment commencer. Et bien, du coup, faut, il vous suffit de, voilà, de revenir vers Caroline, vers nous euh, mmh. euh, ou d'autres partenaires pour que, voilà, tout simplement, vous puissiez d'abord poser vos questions, titre individuel, hein, parce qu'on n'a pas toutes, tous les mêmes objectifs. Euh, et puis, bah, à voilà, partir des réponses qu'on vous donnera, savoir est-ce qu'on fait un petit un bout de chemin ensemble. En tout cas, je suis sûre que, euh, comme pour Caroline, nous, en tout cas, on se fait un vrai plaisir de pouvoir vous accompagner sur ce sujet-là. Fait voilà, je vois si tu veux rajouter quelque chose. Bah, déjà te remercier de m'avoir proposé de faire ce live, ça me sort de ma zone de confort parce que je suis très très présente sur les réseaux, mais je me filme pas beaucoup en fait. Donc, euh, non, merci aussi de, de votre écoute. Euh, C'était le moment d'annoncer le cadeau, oui. non? Les cadeaux, mais pour le coup, tu vois, ça s'est très bien déroulé le live, hein tu, euh, oui. Tu... oui, oui. C'était, euh, je veux dire, aucun pépin, tout, comme si tu avais fait ça toute ta vie, donc c'est parfait. Ah, c'est gentil. <rire> et ça, c'était grâce à la chaîne YouTube. <rire> ah ben bah oui, ça c'est sûr. Alors, vous faites votre travail avec cœur. Donc là, je sais, Azuna, c'est peut-être du coup une de tes clientes qui te, qui, qui euh, te félicite et qui te... Si, mais alors avec les pseudos, euh, les pseudos Insta, des fois, on fait pas le lien avec le nom de la vraie personne. C'est le problème d'Instagram, des fois. Ah, ouais. Mais oui, c'est possible. Donc pour le petit cadeau, les filles, sachez que comme vous l'avez annoncé, effectivement, Caroline, comme elle est partenaire autour du regard, elle a déjà un code promo qui est valable. Donc tu veux rappeler peut-être Alors c'est le code MAB petit tiret celui du milieu 10, et MAB en majuscule qui peut vous permettre d'avoir 10% de façon permanente chez Autour du regard. Allez-y, les yeux fermés, si vous ne connaissez pas encore. C'est super. Et toi, tu as aussi un petit cadeau, un gros cadeau à faire également à la communauté qui nous regarde, donc je te l'espère aussi. Oui, alors au regard du fait que bah, vous soyez euh, au Luxembourg et que moi je propose de la formation en ligne, je vous propose pour pouvoir vous former à distance 10% de remise sur les ou les formations à distance que, que qui vous ferait plaisir. Et donc, si vous voulez découvrir le catalogue, c'est monatelierbeauté.fr dans l'onglet « Formation en ligne ». Et depuis Insta, vous avez un lien qui vous y redirige. Et donc, le code est valable jusqu'au 30 avril. Et c'est le même code que pour pouvoir commander chez Autour du regard. On a fait simple, m -A -B en majuscule, petit-10. Simple et efficace. Mais après, c'est vrai que pour le coup, on est... notre communauté, elle n'est pas toute à Luxembourg. Hein. Il y a beaucoup, euh, beaucoup de personnes sur la région de France, sur la région de Belgique, euh, Outre-mer également. Donc, euh, les filles, profitez de ce beau cadeau, moins 10%, du coup, jusqu'au 30 avril. Tu veux redonner un petit peu euh, les formations qui sont disponibles via ce code Les formations disponibles en ligne, on va avoir le spray tan, donc le bronzage par pulvérisation, le blanchiment dentaire, on va avoir tout ce qui est rehaussement, teinture de cils, bro lift, euh, mascara, euh, pas mascara semi-permanent, mais bientôt, euh, manucurus, pardon, vernis semi-permanent, donc avec ou sans manucurus, euh, tout ce qui est aussi nail art, baby boomer ou résine, ou gel, ou vernis semi-permanent, ou technique poudrée. Et voilà, je crois, un, un petit module marketing communication. Et euh, yes. euh, il y a beaucoup de projets qui vont arriver pour le e-learning. Donc les filles, il faut continuer à suivre Caroline hein, pour connaître un petit peu tous ses projets mmh. en tout cas d'avenir. Je te remercie beaucoup Caroline pour ce live. J'ai été ravie de pouvoir euh, l'animer avec toi pour cette première fois. Et les filles, bon bah, j'espère que vous de votre côté, vous aurez pris plaisir également avec tous euh, les informations que Caroline vous a partagées. Hein, si jamais vous êtes dans un optique effectivement de, de projet euh, d'ouverture de centre, on sait qu'Elodie du coup, ça l'a bien aidé, qu'elle n'hésite pas à revenir vers nous d'ailleurs. Avec plaisir. Je vous souhaite en tout cas une Pardon Avec plaisir, je disais. <rire> oui, avec plaisir. On vous souhaite à toutes du coup une très très belle semaine. On vous embrasse. Merci Caroline. Merci Lise, à bientôt. Au revoir. À bientôt.